Nice. Salut tout le monde c'est lui c'est Lorenzo. En terre hein moi moi si y a un euh, jeu que je trouve sympa que je teste et tout je peux en faire euh, je pourrais en faire une vidéo ça me dérange pas enfin voilà de toute façon Wow. Mmh. Donc on commence tout de suite par Paper.io En gros c'est un jeu euh, super cool Qui est, voilà, t'as compris le but Voilà, ouais, en regardant ça, ça te dit rien Donc on est mort Moi map big fun On va jouer dans une petite map La map elle est Б diyад Изцу Изцу Oh là là c'était magnifique. Oh merde. Oh merde. Oh, oh c'était... Oh là là là là mec. Vous réalisez ce qui vient de se passer On a tué un mec en lui roulant dessus. Oh. Je sais que ça fait beaucoup. On se trouve pour un événement très particulier qui est sur Tanks. Je vous conseille avant toute chose, il y aura moins de montage, c'est fait exprès. Parce qu'il va falloir que vraiment vous regardiez le truc pour vous y mettre à fond. Regardez ça, je sais pas, le soir. Moi hein,